Bienvenue à cette rubrique « Dis-moi apôtre euh, ». Elisabeth de la Guadeloupe euh, veut euh, savoir comment expliquer à ses parents qu'elle n'est pas dans une secte et que euh, son église n'est pas du tout une secte. Euh, C'est vrai que beaucoup de parents, lorsqu'ils voient euh, leur, leur enfant fréquenter une église évangélique et euh, pratiquer un christianisme différent du leur, euh, certains parents sont inquiets et directement accusent la nouvelle église de secte parce qu'ils euh, ne comprennent pas et ne, ne savent pas ce qui, ce qui se passe dans cette église. Et donc, à un moment donné, euh, le chrétien, qu'on accuse d'être dans une secte se retrouve un peu confus et, euh, euh, et parfois est en manque d'explication. La personne sait qu'elle vit quelque chose d'authentique, qu'elle est dans quelque chose de bien, mais elle a du mal à, à expliquer à ses parents et rassurer ses parents. Comment rassurer ses parents Premièrement, sachez qu'en France, il y a une liste des sectes. En France, il y a une liste et il y a un organisme ou une organisation que le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, avait mis en place pour euh, traquer les sectes. Et euh, notamment, nous, notre ministère, par exemple, n'est pas dans cette liste parce que notre ministère fait partie de la Fédération protestante de France. À partir de ce moment déjà, vous pouvez rassurer vos parents à partir de ça. Euh, deuxièmement... Euh, sachez que même les disciples de Jésus euh, après la Pentecôte on les a traités de sectes euh, ils ont appelé euh, l'organisation la secte du Nazaréen parce que le mot secte c'est tout simplement euh, euh, désigne tout simplement un groupe de personnes euh, qui vont penser différemment et qui vont agir différemment. Euh, les protestants sont une secte pour les catholiques euh, les catholiques sont une secte pour le judaïsme. Est-ce que vous comprenez donc Ne vous embêtez pas avec ce mot « secte ». Lorsqu'on parle de secte, il y a deux types de sectes. Il y a les sectes pernicieuses. Ce sont les sectes qui euh, encouragent à pratiquer les sciences occultes et euh, qui euh, promeut l'occulte à Satan. Et il y a les sectes au sens où on ne pense pas comme les autres pensent, on est un groupe à part. Donc, pour rassurer tes parents, je vais résumer, dis-leur que ton église ne fait pas partie de la liste des sectes répertoriées par le gouvernement et dis-leur qu'en fait, votre façon de penser, ta façon de penser est pleinement biblique. S'ils ont confiance en, en la Bible, euh, ils auront confiance aux explications que tu donneras. Maintenant, tu peux quand même mettre ça dans le cadre des persécutions, hein? euh, c'est-à-dire que tu peux expliquer tout cela tes parents vont peut-être encore continuer à te persécuter parce qu'ils ne peuvent pas comprendre le message de la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent. Donc, surtout s'ils ne sont pas sauvés, ils ne comprendront pas. Du courage, le Seigneur est avec toi et j'espère que j'ai je t'ai aidé dans mes explications. Vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire et notre équipe se chargera de me les retransmettre et je répondrai à vos questions dans une prochaine rubrique « Dis-moi apôtres ».